Donc oh, bonjour les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog je suis super méga content de vous filmer ce vlog on va t aller au mariage d'une cousine à moi vous allez voir les coulisses les backstage comment ça s'est passé et surtout le bisou des maris sans oublier c'était vraiment une superbe journée vous allez aussi voir beaucoup plein de danses camerounaise pour ceux qui sont pas camerounais là vous allez aussi voir ce que j'ai mangé parce que vous savez hmm. Jamais sans son plat de nourriture. <rire> Donc raison. vous verrez, ce sera une fête familiale, super conviviale et super bien ambiante Et si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner et surtout activer la cloche de notification. On se retrouve tout de suite après ça. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que j'avais déjà filmé une vidéo YouTube avec elle. Donc pour les anciens abonnés, je pense que vous vous rappellerez très très bien d'elle. Hello guys, welcome back to my channel. Donc du coup les amis, on y va, euh, je ne sais pas si elle a signé monogamie polygamie. j'ai bien envie de le savoir et j'ai aussi envie de voir euh, comment va se passer la cérémonie parce que je pas beaucoup au mariage ici comment. Donc du coup je vais vous filmer tout, on va aussi aller au cocktail ensemble et aussi euh, aller suivre moi. Donc les amis, nous y sommes. Moi je suis en train de l'attendre à l'heure actuelle. Je pensais que j'étais en retard parce qu'on avait dit, dit 13h. Et du coup je pensais que j'étais vraiment en retard. Mais j'avoue que les Camerounais ne sont jamais en l'heure. Donc du coup on est en train de l'attendre. On avait dit 13h, mais apparemment les gens ne respectent jamais l'heure. Là je suis en train d'aller les voir. Et apparemment ils viennent d'arriver. Je vais vous montrer ma soeur. Mue Hello Je rappelle ici qu'elle est très en retard et elle perd encore le temps pour s'arranger. Mais bon, à part beaucoup de paparazzi là. Vous voyez, il y a des gens qui filent. Les messieurs, de fort Voilà, la caméra la vous avez. La question, vous avez Ça marche Non, c'est bon, les Bon, maintenant, vous allez parler. En finant la il y a des millions de pouces. Rassurez, là, avec le mots. Au revoir. le c'est parti C'est parti pour toujours ouais Donc les gars, là, je voilà, elle. Du bonjour. <coughs> <coughs> I'm oh, gonna put this and get some puffer.